Donc, du coup, je vais, euh, bah, je vais faire le lien avec euh, le projet euh, le festival En avant-pays le livre que je vais vous présenter. Donc, on devait être deux aussi à, à présenter avec Alice et Jean, mais malheureusement, elle ne pourra pas être là ce matin. Donc, je vais le présenter toute seule. Alors, il y a peut-être un moment où j'aurai quelques hésitations, je m'en excuse. Euh, alors, en avant-pays le livre, est-ce que vous voyez bien déjà notre écran partagé Est-ce que ça fonctionne Oui, ça a l'air de marcher. Oui, on le voit très bien, par contre, juste si je veux bien parler en face du micro, ouais. parce qu'on a je... la voix qui… Euh... Désolée, du coup, vous avez pas, pas de voir. problème, mais euh, voilà, peut-être que ça marche, que ça va comme ça, vous m'entendez bien Oui, il faut bien rester en face. Oui, oui, oui, <rire> ok, Merci. Merci. Merci. je rapproche l'ordinateur. <rire> Alors, En avant-Pays-le-Livre, c'est un festival littéraire et culturel qui existe sur le territoire de l'avant-pays-savoyard depuis 2012, alors, au départ, c'est un festival qui avait lieu tous les ans au mois de mars. Et puis maintenant, depuis 2015, il a lieu tous les deux ans au mois de novembre, sur trois semaines. Donc, c'est trois semaines d'animation. Comme on est un territoire, comme vous l'a dit Mélanie, qui, qui est composé de trois communautés de communes, euh, l'importance de ce festival, c'est qu'il soit vraiment équitable et qu'il soit vraiment représenté sur tout le territoire. Donc, on a une semaine par communauté de communes. Dans cette semaine, euh, on va trouver une journée spectacle, donc c'est le samedi, c'est ce qu'on appelle la journée temps fort. Euh, et donc, ça, c'est Alice Desvenois et moi-même qui, euh, qui nous occupons de cette journée. Et puis, il va y avoir une semaine d'animation, et là, ça va être dans les différentes structures partenaires, c'est-à-dire les écoles, les centres de loisirs, les crèches, les bibliothèques, où on va retrouver des animations. Donc, on ne va plus être sur du spectacle, mais plutôt sur des ateliers, des expositions, des accueils d'auteurs, ce euh, voilà, genre, genre de choses. Alors, les objectifs de ce festival, euh, c'est d'abord de développer la lecture et les pratiques culturelles. Donc, pendant trois semaines, euh, on va avoir euh, accueil d'auteurs, accueil d'illustrateurs, on va avoir, par exemple, des ateliers d'art plastique, des ateliers d'écriture des spectacles de danse, de cirque. L'objectif, c'est vraiment de proposer une diversité euh, des pratiques artistiques autour d'une thématique. Donc, en fait, à chaque édition, on a une thématique différente. Donc, euh, on a eu, par exemple, la gourmandise, le voyage, les liens humains. Euh, là, en 2021, donc, la dernière édition, c'était euh, sur l'aventure. Euh, et donc, voilà, on va développer autour de cette thématique euh, des pratiques euh, très diverses. Euh, euh, au niveau littéraire, mais aussi artistique. L'objectif aussi, c'est d'encourager de, la co-construction des différents partenaires, puisque c'est un festival qui est construit en partenariat et en co-construction avec toutes les structures du territoire, aussi bien sociales qu'éducative que culturelles. Ce festival permet aussi de dynamiser et d'animer le territoire, de créer du lien social. Donc, un peu pareil que, que le réseau lire par rapport aux animations, on a vraiment cet objectif de créer des lieux, de créer des temps de, où les gens peuvent se retrouver, peuvent échanger euh, afin d'avoir ce, ce fameux lien social. Et puis, euh, promouvoir la chaîne du livre, euh, puisque, euh, puisque c'est le seul festival en fait, sur le territoire euh, où on va faire venir des librairies, des maisons d'édition, et donc voilà valoriser cette chaîne du livre auprès du public. Au niveau artistique, donc on a plusieurs objectifs aussi. Donc, Favoriser les rencontres interdisciplinaires, euh, montrer la diversité de la création littéraire et puis offrir des propositions artistiques nouvelles aux habitants. Donc, Avec ma collègue Alice, on va vraiment avoir toute une phase de programmation où on va aller rencontrer des, des auteurs, des illustrateurs, on va aller voir des spectacles et on a pour objectif de vraiment proposer des euh, des spectacles de, de qualité, euh, essayer de varier nos propositions d'une édition à l'autre, euh, d'une journée à l'autre. Euh, et donc ça, c'est voilà, tout, un, tout un travail en amont qui nous demande pas, pas mal de temps. Alors, par rapport à l'organisation, on voulait vraiment aujourd'hui vous, vous présenter un peu comment on organisait ce festival, parce qu'il est quand même assez conséquent. Euh, et, euh, et pour nous, ça nous prend, ça nous prend pas mal de temps sur nos missions, mais ça répond aussi à beaucoup de, de nos objectifs. Euh, alors, au niveau de l'organisation, donc la première rencontre qu'on va mener, c'est la rencontre qui va nous permettre de choisir le thème. Donc euh, là, c'est une rencontre qui est ouverte à toutes les structures qui souhaitent participer à l'événement, et donc ensemble, on va choisir le thème. Donc euh, on, on l'organise en général un an et demi en amont pour après avoir le temps de, de faire les autres, les autres étapes. La deuxième rencontre, c'est la présentation Donc Avec Alice, en fait on va pendant plusieurs mois lire différents romans autour de cette thématique qu'on aura choisie. Alors, ça va être des romans, des BD, aussi bien en adulte, en jeunesse, en ado. Et donc, on va, lors d'une réunion, présenter tous ces ouvrages aux différentes équipes des bibliothèques. L'objectif, c'est vraiment de se créer une bibliographie commune. Euh, les équipes bibliothèques peuvent aussi venir avec des, Alors, je euh, avec euh, euh, des idées d'ouvrages. De, euh, je vous remercie. Hein. L'objectif, c'est vraiment… Oui, oui je, je peux rejoindre la réunion, je vous remercie. L'objectif, c'est de pouvoir échanger ensemble euh, sur, euh, sur ces ouvrages littéraires autour de cette thématique. La troisième rencontre, c'est la réunion de programmation. Donc, comme je disais avec Alice, on va dire un an avant l'événement, on va voir des spectacles, on va sur d'autres festivals littéraires rencontrer des auteurs. Et euh, Lors de cette troisième réunion, on propose euh, aux différentes structures tout un panel de spectacles. Donc, on essaye d'en proposer à peu près une vingtaine. Et parmi ces 20 spectacles, les structures vont choisir lesquelles elles veulent accueillir. Donc là, il y a des vrais choix à faire. Et donc, c'est vraiment intéressant euh, au niveau des, euh, bah, des orientations artistiques qu'on veut faire. Il y a par exemple le choix de, est-ce qu'on préfère avoir trois spectacles qui vont nous coûter un peu plus cher ou euh, six spectacles. Donc, d'en avoir plus, mais euh, qui seront peut-être moins conséquents euh, et qui vont coûter un petit peu moins cher. Donc, ça, c'est des choses qu'on qu décide tous ensemble. Euh, donc là, à ce moment-là, on fait vraiment un appel à toutes les écoles du territoire, à toutes les bibliothèques, centres de loisirs, crèches. C'est vraiment un appel qui est très large. Et en général, on a une trentaine de structures qui participent à l'événement. La quatrième rencontre, c'est la présentation du catalogue. Alors, le catalogue, en fait, c'est pour les animations, pendant la semaine d'animation. En gros, dans ce catalogue, on va nous proposer, euh, des idées d'animation que les structures vont pouvoir mettre en place ensuite euh, dans leurs locaux. Donc, dans ce catalogue, il va y avoir des idées de rencontres d'auteurs, des idées d'animation artistique, des idées d'ateliers. Alors, atelier, c'est très large. Il y a ateliers d'art plastique, d'écriture. Euh, par exemple, là, en 2021, on a mis en place des ateliers lino euh, Voilà il y, a, il y a plein de choses, des animations autour du livre aussi. Les mâles pédagogiques, donc ça, c'est des mâles que je crée, donc pareil que, que pour le Réseau Lire, c'est des mâles constitués de livres et de matériel pédagogique autour d'une thématique. Et puis, des tables, des tables thématiques avec des ouvrages pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est que donc, les structures prennent euh, note de, de toutes ces choses et nous fassent remonter leurs choix. Euh, Elle peut faire remonter jusqu'à trois choix. Et nous, avec Alice, après, on va les répartir pour que ça soit équitable euh, sur le territoire et pour que chaque structure puisse bénéficier euh, d'une ou plusieurs animations. Donc, les ateliers, par exemple, c'est des animations qui, euh, qui ont un coût. Euh, donc, ça, c'est financé par le syndicat mix. Et les structures, si elles souhaitent, elles peuvent aussi proposer d'autres ateliers, d'autres animations, mais c'est elles qui le financeront. En fait, nous, on finance que ce qui est dans le catalogue. Voilà, et donc après, avec, euh, donc avec toutes ces réunions euh, par rapport aux présentations euh, du catalogue et la réunion, réunion de programmation, eh bien on constitue vraiment le programme de la manifestation sur les trois semaines. Euh, programme qu'on va présenter lors d'une cinquième rencontre, euh, qui sera le programme final. Et, euh, et puis après, on peut lancer la communication avec une graphiste. Donc on fait appel à une graphiste qui va créer un, une affiche des sets de tables, des marque-pages, un tote bag et puis un programme en format carré. Donc là, on est à peu près à, on va dire, trois mois avant l'événement. Et puis, donc il y a une présentation aussi, pardon, rencontre numéro 6 des mâles pédagogiques. Donc là, c'est pour toutes les structures qui ont fait le choix d'avoir des mâles pédagogiques. Je leur présente les mâles pour qu'elles puissent après vraiment les mettre en place dans leur structure. Et euh, dernière rencontre, c'est la diffusion de la communication. Donc, euh, fin septembre, c'est-à-dire un mois et demi, deux mois avant l'événement, euh, on diffuse la communication aux structures qui, elles le diffusent sur le territoire. Et puis, nous, avec Alice, eh ben, on va aussi euh, diffuser dans les différents endroits du territoire. Et euh, ça nous demande pas mal de temps parce que le territoire est large. Et, euh, et ça, c'est un des vrais enjeux, c'est d'avoir une communication qui irrigue tout le territoire, ce qui n'est pas, euh, pas toujours simple. Je ne sais pas du tout où j'en suis en termes de temps. Parce que... <rire> Encore, pour l'instant, on n'a pas, pas de questions. Donc, ça fait deux minutes pour terminer la, la diapositive. Pas, pas. Alors, quelques chiffres bilan. C'est des chiffres qui sont basés sur la dernière édition qui a eu lieu, c'est-à-dire en novembre 2021. Donc, on a proposé 61 événements et animations sur les trois semaines, dont 22 actions d'éducation artistique et culturelle. On a eu une journée à destination des professionnels. Donc, oui, ça, je ne vous en ai pas parlé. Pour chaque édition, on, on organise une journée professionnelle. Donc, par exemple, cette année, c'était une journée autour des albums jeunesse animés par Laure Ursel de l'association Epatati et Patata. Euh, il y a deux ans, c'était une journée autour de la, de la bande dessinée. Euh, voilà, donc, ça, c'est des journées qui permettent aussi aux structures de se rencontrer, donc qui sont assez intéressantes. On a eu 36 partenaires, dont 6 bibliothèques, 18 structures socio-éducatives, 12 partenaires territoriaux, donc des collectivités, des associations. Il y a eu 26 structures artistiques et culturelles, dont 12 compagnies, 9 auteurs, euh, illustrateurs, illustratrices, une maison d'édition, 2 libraires et 2 animateurs de table ronde. Donc oui, peut-être ce que je peux préciser, c'est que lors des, ateliers, lors des rencontres euh, d'auteurs, on a des, des animateurs qui viennent poser des questions aux auteurs. Et du coup, ça crée vraiment des rencontres intéressantes parce qu'avec Alice, on n'a pas cette compétence d'animer une rencontre d'auteurs. Donc, on fait appel à des professionnels extérieurs. Et puis, et puis donc 14 communes qui, qui participent. Voilà, donc en conclusion, ce que je peux dire, c'est que cet événement, il crée vraiment une dynamique sur le territoire au niveau des arts, de la culture, du livre. Euh, il permet aux structures euh, de créer euh, des, euh, vraiment des animations euh, autour du livre et de, de se rencontrer. Et donc, il y a une vraie synergie qui, après, nous, nous permet euh, de, euh, de créer des actions, d'être dans des missions qui sont vraiment autour de, de cet événement. Et donc, il a un rayonnement, pas seulement sur ces trois semaines, mais je trouve vraiment sur sur toute l'année, en fait, euh, puisque on organise cet événement euh, longtemps euh, longtemps à l'avance. Voilà. Pour, euh, euh, juste le, pour conclure, le, le budget qui est demandé par euh, Christelle Pogby. Euh, Alors, le budget, donc ça, c'est plutôt ma collègue Alice qui s'en occupe, mais en gros, c'est euh, 30 000 euros. 30 000 euros, donc euh, après, on a des subventions de Savoie-Biblio, des subventions, que je dis pas de bêtises, de la région. Euh, le financement du syndicat mixte. Euh, voilà, mais en gros, c'est 30 000 euros. D'accord. Merci beaucoup à vous pour cette intervention et d'avoir tenu les délais.